Alors nous revoilà. Sachez que ça m'a beaucoup manqué de faire des vidéos, mais j'ai pas autant, euh, j'ai pas pour autant flémardé. Et euh, bah, en fait, j'ai pas pu y échapper cet été. Je sais pas ce que vous avez fait vous avec vos cryptos, mais moi, je suis tombée dans les jeux vidéo, bah, comme tout le monde. Déjà, j'ai voulu analyser un peu la tendance, voir un peu euh, ce qui se passait. Et euh, je suis vraiment contente de vous faire cette vidéo là pour vous partager un peu ce que j'ai appris dans euh, dans ce domaine là. Il y a plein de choses à savoir. Et vraiment, on l'avait déjà dit, j'avais déjà fait une vidéo sur les métaverses. Faut savoir que le jeu vidéo, surtout avec le nouveau business model qu'il a créé, ça révolutionne complètement cet univers-là. Et en fait, encore une fois, à chaque fois qu'on met la blockchain quelque part, eh bien, ça apporte de la décentralisation et ça apporte aussi une démocratisation financière. C'est-à-dire que là, pour vous le dire d'emblée, tout le monde, mais vraiment tout le monde, peut gagner de l'argent avec. Et comme on va le voir dans cette vidéo, on n'est pas nécessairement obligé de jouer pour gagner. On peut aussi simplement investir, comme on investirait dans d'autres cryptos, et euh, bah écoutez, en retirer des bénéfices. Et il y a encore des choses encore plus intéressantes il y a aussi des revenus passifs avec les jeux vidéo. Donc voilà ce que je vous propose de voir dans cette courte vidéo. Pourquoi je dis courte Parce que, en fait, le sujet est super large. Ça dépend des angles d'attaque, en fait. Donc là, je vous fais un peu une introduction. Je verrai avec vos commentaires ce qui vous intéresse le plus. Sachant que moi, comme je vous l'ai déjà dit, je suis un peu tombée dans le panneau. Donc je joue maintenant, euh, sachant que j'étais pas une grande joueuse à la base. Mais euh, si maintenant, le divertissement, si on allie le divertissement, l'utile à l'agréable, tout simplement, si en plus maintenant on peut gagner de l'argent avec j'avoue que j'ai moins de scrupules je sais pas vous si vous en aviez quand vous jouez aux jeux de vidéo. et euh, donc voilà pour l'introduction qui était un peu longue je sais pas si vous êtes resté là mais passons au premier chapitre voyons un peu la tendance ce qui se passe alors comme vous on l'avait déjà vu les nft quand c'est apparu ça a surtout fait un boom au niveau des euh, de l'art digital enfin c'est à dire qu'on a entendu parler des beeple euh, et des ventes records donc c'était plutôt dans le monde de l'art dans tout ce qui est euh, dans tout ce qui est collectible de ce type là mais euh, en parallèle, là où ça commençait à prendre aussi forme, c'est surtout dans les jeux vidéo et d'ailleurs, la première fois qu'on avait entendu vraiment parler des NFT au sens propre du terme, donc jetons non fongibles, c'était justement avec le jeu CryptoKitties. La fameuse conjection de 2017, celle qui nous a mis en fait devant le fait accompli où on s'est dit Oula, là, il y a un problème de scalabilité. Eh bien, c'était aussi en partie dû à, bah, à l'engouement pour le jeu euh, CryptoKitties. Et là, on est en 2017. Et pour vous dire la vérité, par exemple, pour prendre quelqu'un comme moi, investisseuse lambda, euh, j'ai J'avoue que j'entendais ça et je me disais toujours avec un peu de, de recul « C'est dingue quoi que les gens dépensent autant pour des chats virtuels. » Donc, j'avais pas vraiment bien saisi la chose. Et vous savez, quand, euh, bah, quand on est un peu étranger à des domaines, et bah, on n'est pas, on se sent pas, on, on a toujours l'impression qu'en fait, ce que les autres dépensent, c'est toujours exagéré ou excessif. Ça, c'est un fait. Mais euh, là où je veux en venir, c'est que déjà à partir de ce moment-là, l'industrie du jeu vidéo, quand même, elle a commencé à regarder un peu ce qui se passait au niveau des crypto-monnaies en se disant qu'en effet, il n'y a pas mieux que le NFT pour représenter un article d'un jeu vidéo. Je peux vous citer Playstation, Nintendo, Ubisoft, même Atari par exemple a lancé un token euh, Atri, en se rendant compte qu'en effet il n'y a pas mieux qu'un NFT, donc un jeton non fongible, pour représenter un item d'un jeu vidéo. Il n'y a pas mieux, en plus techniquement ça rend les échanges et les achats plus faciles. Pour vous donner un exemple concret, prenons le jeu Trade Race Manager. Alors je ne suis pas particulièrement fan de ce jeu, mais bon j'ai essayé. Donc bref c'est un jeu de course de voitures où justement les voitures et même les joueurs, sont, bah, sont représentés par des NFT et donc, euh, bah, je me suis inscrite. Donc, comme vous voyez, on peut s'inscrire par MetaMask. Et ce que, je vous, ce que je veux vous montrer, en fait, dans ce jeu-là, c'est simplement pour vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Alors, bon, vous imaginez, c'est un jeu de course. Donc, moi, j'ai une voiture. Bah, regardez, par exemple, ma NFT. Donc, voilà, j'ai une voiture qui s'appelle Tesla. Et donc, ma voiture qui est un item de jeu, donc je peux m'en servir pour jouer. C'est aussi un NFT que je peux mettre sur mon wallet, que je peux échanger, hein, que je peux revendre surtout. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer d'un point de vue concret. Et surtout, surtout, ce que je dois vous dire, c'est que... Pour une fois, encore une fois d'ailleurs, quand la blockchain arrive, eh bien euh, ça donne, ça a renversé en fait tout le business model des jeux vidéo. Alors je ne vais pas défoncer des portes ouvertes, mais euh, vous savez très bien que jusqu'à maintenant, hein, pour euh, gagner sa vie avec les jeux vidéo, soit, et encore on a de la chance, on a Twitch, enfin euh, c'est-à-dire qu'il y a des streamers euh, et des, ou des joueurs professionnels qui sont excellents et qui vont participer à des tournois y être payés, sponsorisés, etc. Mais on ne pouvait pas en faire vraiment une carrière, déjà c'est super élitiste, et sinon la plupart des joueurs, mais la grande majorité dans le monde, font en fait c'est qu'ils participent qu'ils enrichissent en fait les studios de développement mais eux perdent du temps et perdent de l'argent bon je dis ça un peu c'est un peu dur ce que je dis ils perdent pas du temps parce que finalement ils se divertissent on est là aussi pour se divertir mais disons qu'ils gagnent pas d'argent et là avec la crypto monnaie ce qui se passe c'est que le business model donc change et on n'est plus dans des jeux où il faut payer donc avant hein, jusqu'à maintenant c'était earn to play c'est à dire qu'il fallait dépenser pour pouvoir jouer et maintenant avec la crypto monnaie ce qui se passe c'est qu'on change le business model on l'inverse et on parle des jeux play to earn c'est à dire que plus vous allez jouer plus vous allez gagner c'est absolument révolutionnaire c'est dingue hein moi je trouve ça vraiment génial voilà les crypto monnaies nous permettent, permettent à tout le monde de s'enrichir et le mot n'est pas exagéré c'est à dire que tout le monde peut gagner un salaire avec même si ça paraît assez dingue et incroyable je vous l'accorde mais maintenant c'est une réalité et je vous ai même pas dit que la plupart des, des fonds institutionnels donc les personnes les grands investisseurs ils misent à fond en ce moment sur justement des studios de développement de jeux vidéo et donc ils investissent dans des cryptos de jeux donc c'est vraiment pour vous dire que c'est la grosse tendance en effet ça se ça se concrétise et donc maintenant on peut passer un peu au chapitre 2 où je vais vous montrer concrètement en fait comment vous pouvez faire pour trouver euh, des futurs jeux euh, bah, on y passe tout de suite <rire> je vais quand même vous dire comment on fait pour gagner de l'argent euh, avec les jeux euh, concrètement ce qui a quand même une différence quand on investit dans une crypto classique et quand on investit euh, dans une crypto de jeux vidéo alors d'habitude quand vous investissez dans une crypto bon, vous regardez les tokenomics, vous regardez un peu l'histoire du projet, le projet, etc. Puis vous investissez, ça ne vous demande pas trop d'engagement, on va dire. Alors qu'avec un jeu crypto, ça peut, pas nécessairement, vous devez quand même, si vous voulez gagner, surtout à partir de zéro, c'est-à-dire si vous investissez pas trop dans le jeu, il faudra quand même bien jouer, c'est-à-dire consacrer du temps dessus, participer, et c'est comme ça que vous gagnerez plus d'argent. Et sinon, l'autre méthode la plus simple à mon sens, si vous ne voulez pas jouer, c'est un peu ce que j'ai fait moi jusqu'à maintenant. Par exemple, quand je vous avez écrit l'article d'Axia Infinity. Où on avait senti déjà euh, il y a déjà six mois euh, où on avait senti en fait le, le, le potentiel du jeu moi je sais que j'avais simplement acheté euh, des axes euh, token je m'étais pas cassé la tête parce que le jeu ne m'intéresse pas comme ça de prime abord bon c'est pas le token qui m'a le plus rapporté mais quand même il fait partie de ceux qui m'ont euh, qui m'ont bien aidé cet été pour le dire comme ça et l'autre manière de gagner de l'argent avec ce que font les gens puisqu'on parle de nft c'est à dire que là vous pouvez euh, simplement collectionner les, les collectibles et en fait faire de la plus value en les revendant sur d'autres plateformes etc là aussi ça ça peut être super chronophage mais ça peut être intéressant d'un point de vue pécunier. Donc voilà un peu les trois grandes manières de gagner de l'argent avec les cryptos. Bien sûr c'est surtout les deux premières qui font effet et puis c'est à vous de choisir celle qui vous correspondent de... celle qui vous correspond le mieux tout simplement. Donc maintenant comment on fait pour trouver les jeux Alors il y a les jeux play to earn. Hein. Sinon vous pouvez faire comme vous le faites de manière classique, vous allez sur State of the App par exemple. Moi c'est ce que je fais hein, généralement, et c'est là comme ça que je regarde un peu les jeux en tendance. L'idéal ce serait si vous voulez investir en tous les cas essayer de ne pas regarder dans la première page parce que ça veut dire que déjà le, le jeu a pris mais c'est pas trop tard et encore il y aura moins de risques à investir mais sinon moi ce que je fais je regarde les pages 2 3 c'est à dire je vois les jeux qui vont venir histoire de faire une plus grosse euh, plus-value euh, l'autre euh, chose que je regarde c'est sur la blockchain sur laquelle elle est créée ça a une grosse incidence en fait on peut le voir avec les frais et puis et si la blockchain elle est puissante et solide et qu'elle a déjà une grosse communauté il euh, y a de plus fortes chances que le jeu euh, gagne en popularité et donc euh, que que vous fassiez des plus grosses plus-values. Le troisième critère que je regarde, bah, c'est le type de jeu. Alors, il y a plusieurs types de jeux pour gagner de l'argent avec les cryptos. Donc voilà, vous pouvez regarder sur State of the app par exemple, Diap Radar, etc. Un peu les tendances, un peu mesurer ce qui va se faire. Alors sinon, l'autre site qu'il faut regarder, qui est où il y a le plus d'informations, c'est euh, Play to Earn, to Play to Earn Blockchain Games. Et là, on vous donne toute la liste des jeux avec euh, des données hein, sur les 7 jours, le nombre d'utilisateurs, etc. Donc c'est vraiment très intéressant pour trouver des jeux. Et sur la plateforme aussi, on peut voir en fait les statuts, est-ce qu'ils sont en cours de développement, est-ce qu'ils sont en version bêta, etc. Et euh, il faut quand même bien chercher. Moi, j'ai trouvé... Euh, j'ai trouvé quelques jeux où je vais investir en amont par exemple j'ai trouvé goldfever.io alors il y aura une ICO bientôt je pense que le jeu j'ai regardé un peu comment c'est c'est un RPG ça me fait penser un peu à Tom Rider. je m'y connais pas trop en jeu vidéo j'ai joué un peu de temps en temps j'y joue il me donne un peu plus envie de jouer j'ai lu le light paper ça, ça me plaît en fait bon bref l'idée me plaît il y a pas mal de jeux comme ça qui me semblent intéressants. Et donc il y aura un peu plus de jeux comme ça RPG avec de vrais univers dans cette vidéo je vous parle pas des métavers parce que euh, je vais en faire une vidéo dédiée tellement il y a choses à dire dessus, mais le type euh, le type de jeu qu'on trouve le plus dans les crypto games, c'est surtout les jeux où on va collectionner en fait des cartes ou des NFT en fait, et on va un peu se battre avec typiquement euh, bah, justement Gods Unchained, c'est un peu ça qui cartonne, Axie Infinity c'est ça, un peu qui reprend en fait un, le même modèle de crypto kitties, qui consiste souvent un peu à élever en fait des euh, personnages et à les faire euh, grandir, c'est-à-dire leur donner de plus en plus de pouvoir et de puissance, de faire des et de gagner des tokens en échange, et vous pouvez réinvestir, acheter d'autres personnages principaux. et Il y a un jeu qui a été construit sur Wave qui s'appelle Wave Duck, mais ça, je vous en ferai un tuto. Il m'intéresse fortement parce que justement, c'est un jeu donc pareil hein, où il faut élever des canards, etc. Mais là, il y a aussi la dimension de revenus passifs. Alors, comme vous le savez, peut-être que je vous l'ai déjà dit, en tout cas, j'en parle souvent. Moi, les revenus passifs, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire autant faire de la plus-value sur un NFT, ça me plaît, mais ce que j'aime le plus, moi, c'est de savoir que qu'un token génère. Euh, des, des, des rendements en fait de manière continue, d'où le fait de faire beaucoup de farming. Et maintenant, il y a des jeux en fait qui allient les deux, donc Wave ducks un peu dans ce style-là. Il y a d'autres jeux comme ça. Et d'ailleurs, Gold Fever, ce qui m'a plu, c'est que j'ai vu qu'on pourrait faire aussi du farming en fait avec euh, quelques tokens. Alors quand je parle des revenus passifs euh, basés sur des NFT, on est vraiment vraiment dans le nouveau type de jeu qui, pour le coup, c'est ça qui est un peu révolutionnaire pour le dire comme ça. Entre, c'est ce qu'on appelle la gamefi. Alors c'est tout simplement, hein, c'est euh, la de la defi et euh, du gaming, c'est-à-dire que là on va trouver des jeux, alors où euh, où on a des items etc, mais en fait on va aussi faire du yield farming, c'est-à-dire que là où vous devenez fournisseur de liquidité ou euh, vous euh, vous stackez certains tokens ou même certains NFT qui vont vous générer des revenus. Alors il y a pas mal de jeux qui se lancent dans ce domaine-là, c'est vraiment là on est vraiment au tout début, euh, mais je peux vous citer bunicorne enfin Mobox justement hein, qui a fait un launchpad franchement réussi sur bin. Donc voilà, maintenant, il y, aura, il, y a, il y a différents types de jeux. C'est à vous de voir lequel vous correspond le plus. Il y a des jeux qui seront proches en fait, de, de la DeFi, en fait, très simplement. C'est-à-dire qu'on va faire du farming en fait, comme des prétextes pour en faire, où on va générer des intérêts dessus. Et puis, il y a d'autres où on est vraiment dans un jeu vidéo où il faut jouer, collecter, euh, gagner des tokens, etc. Donc voilà, je m'y suis mis depuis Pland, en fait à découvrir pas mal de jeux, que, que j'adore justement parce qu'il y a des rendements chaque mois, chaque jour. Donc ça, c'est intéressant. Donc si vous avez des jeux qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'en parler. Je pourrais faire des tutos. Franchement, je dois vous dire, ça, ça me plaît en tous les cas pour cet été. Ça me divertit pas mal. Ça fait du bien un peu de, de, de quitter en fait des, des projets qui sont trop lourds, comme de blockchain ou de protocole par exemple. Profitons de cette tendance-là. C'est une bonne chose pour tout le monde. Moi, À partir du moment où tout le monde peut gagner de l'argent, je trouve ça génial. Et puis moi, sans surprise, bah, je vous quitte pour jouer à un jeu vidéo. Et oui, ça paraît incroyable. Mais c'est ce que je vais faire en espérant que je gagne pas mal. Et et on partage nos tips ensemble. Passez une bonne journée et je vous retrouve très rapidement. Et je vais bien lire vos commentaires, voir vos suggestions. Merci encore. Ciao.